Good morning, good afternoon, good evening. Bienvenue au Forum PHP 2020. On va vous expliquer que PHP, c'est vous. On va parler de trucs un peu rigolos avec PHP qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, je vais essayer de vous, de, de vous donner euh, aujourd'hui toute ma, toute ma connaissance. Euh. Je me propose aujourd'hui de vous faire un retour en fait de ce que j'ai vu grandir. Ne cherchez pas le code éternel. Vous n'êtes pas, pas votre code. Il est important de comprendre qu'on ne vit pas dans un monde parfait, qu'on n'a pas toujours euh, tout sous la main un souhaite d'aller plus vers de la qualité. La meilleure documentation, c'est la bonne information au bon moment. Et ça permet le partage, le partage des logiciels que vous créez. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. HPH is here, HPH is there. H dire à vos filles, à dire à vos soeurs, à dire à vos nièces que les études d'informatique sont des études mixtes.